— Bonjour, Jean-Sébastien. — Bonjour. — Alors on voit une accélération des acquisitions sur, sur les marchés, euh, des acquisitions d'entreprises euh, qui tirent les valorisations à la hausse. Qu'en pensez-vous — Eh bien chez Trustim Finance, nous sommes très perplexes sur ces acquisitions qui, effectivement, ont tendance à s'accélérer depuis maintenant 18 mois. Euh, la croissance euh, arrive aujourd'hui à la fin de son cycle. On a connu un cycle de croissance extrêmement long. Et donc euh, il devient Fait, elles vont chercher des acquisitions. Les, les nouveaux managements qui ont été nommés depuis quelques années ont maintenant des objectifs de croissance très élevés et pour atteindre ces objectifs, ils sont obligés de faire des acquisitions. Mais le problème, c'est qu'ils payent ces sociétés très chères avec souvent de vagues espoirs de synergie, mais les synergies sont toujours très compliquées à mettre en place. pour financer ces acquisitions et qui ont tendance à, à surenchérir sur les sociétés industrielles. Et donc, toutes ces acquisitions devraient se terminer comme euh, dans les cycles précédents, c'est-à-dire euh, très mal, puisque quand vous achetez une société que vous payez très cher et que euh, les synergies ne sont pas évidentes, ben, y, y vous avez un moment où il faut non seulement rembourser la dette, mais euh, vous devez aussi écraser du fonds propre lié à la survaleur de la société acquise. Et tout ça mène à des situations très difficiles alors, qu'est-ce qu'elle devrait faire à la place pour continuer à, croire, à croître Puisque c'est quand même le, le but d'une entreprise. Le but premier d'une entreprise est de satisfaire ses clients. On le dit jamais assez on l'oublie parfois. Et donc, pourquoi satisfaire ses clients Pour les fidéliser. Et les, les entreprises qui réussissent sont celles, sont celles qui cherchent avant tout à fidéliser leurs clients, à faire de leurs clients leurs meilleurs vendeur. La croissance viendra parce que les clients satisfaits, fidèles vont en parler autour une croissance très forte. Pendant des années, Amazon n'a fait aucune acquisition parce que il s'appuyait justement sur les recommandations de ses propres clients. Donc une entreprise doit avant tout chercher à fidéliser ses clients pour faire une croissance saine et durable. Et donc chez Trust Team, vous faites bien la distinction entre les entreprises qui s'endettent pour racheter et les entreprises qui investissent sur le client Oui, tout à fait. Chez Trust Team, euh, nous cherchons les entreprises qui cherchent à fidéliser leurs clients. Et nous avons été confortés dans notre approche par les derniers propos de... un peu le, le tableau de l'entreprise comme euh, un adolescent qui se, se retrouverait autorisé Merci beaucoup Jean-Sébastien.